Statistiquement, le COVID-19 est un non-événement. Il s'est produit 8 événements similaires et 4 événements pires depuis 1975, selon mon étude des statistiques de mortalité de l'INSEE. Je vous fournirai la source tout à l'heure, en attendant je de, tout de suite vous montrer les statistiques, la la, les graphes que j'ai pu obtenir. Voilà, les voici. Alors, on va tout de suite aller à 2020. Voilà. Ici 2020. Alors, ce graphique est un graphique des de décès par milliers d'habitants en France métropolitaine, mois par mois, depuis 1975. Vous voyez, chaque hiver, on a un pic aux alentours de 0,9 décès par milliers d'habitants et par mois. Donc, en 2020, on monte à 1,03. Ce qui a été quasiment atteint en 2017 avec 1,02. Probablement dû à l'épidémie de grippe 2017 dont on a parlé assez souvent dans les médias, depuis peu en tout cas. Mais vous voyez qu'également en 2015, on était à 0,95, donc à 10% près, on était assez proche de 2020. C'est également On peut également retrouver des taux comparables en l'an 2000, avec 0,98 contre un 0,3 en 2020, donc à 5% près. On a dépassé le 1 pour 1000 en 1997. On, a, on était assez proche encore en 1989. On a égalisé le 1,03 du Covid-19 en 1985. Pour son père, pourtant, personne n'a jamais entendu parler, parler de la pandémie de 1985. En 1984, on était très proche, à 1,02. Là encore, pas de point de pandémie en 1984. En 1980, on était même pire, puisque c'est pour ça que j'ai mis en rouge et non plus en orange, puisque deux mois de suite, on a dépassé les 1 pour 1000, euh, donc un décès par millier d'habitants. 1978, alors là, euh, si on adopte la même euh, terminologie, c'est une catastrophe, puisqu'on arrive à 1,07 décès par millier d'habitants euh, de la célèbre pandémie de 1978. 1976, là aussi catastrophe, puisque deux mois d'affilée, on dépasse les 1 décès par millier d'habitants. 1975, alors là c'est le tout début de cette série statistique sur le site de l'INSEE, donc on n'a pas le mois précédent qui pourrait être pire, mais on est déjà à 1,04 sur celui-ci. Là encore pire que les 1,03 actuels. Donc sur ces 45 ans, donc de 1975 à 2020, en tout, il y a 12 événements euh, comparables ou pires à la, euh, au Covid-19, donc en gros, en moyenne, tous les 4 ans. Et 4, euh, ces 4 événements pires sont, se retrouvent ici, et les 8, 8 suivants sont comparables. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en 1991, l'âge médian de la population était de 33 ans, Aujourd'hui, en 2020, l'âge médian de la population est augmenté à 41 ans. Donc, euh, les chiffres de la mortalité devraient être bien pires que ça, puisqu'effectivement, en population plus vieille, on est censé mourir plus. Donc, le fait qu'on soit euh, en dessous des chiffres de l'époque, montre qu'en réalité, la situation s'est bien améliorée. Et, et là encore, je parle de 1991, mais les, les chiffres commencent en 1975, avec le baby boom après la, la seconde guerre mondiale évidemment la population était plus jeune en 1975 qu'elle l'est en 91 donc les, les chiffres sont encore plus euh, impactés par cela donc réellement ici on est bien bien pire à 1.04, 1.03, 1.07 sur une population jeune que en 2020 1.03 sur une population âgée voilà donc euh, comme vous voyez statistiquement sur 45 ans, euh, je vous défie de si vous ne connaissez pas le contexte historique et si vous n'avez pas lu les, les, télé, les journaux ou les, les, les, regardé la télé récemment, de trouver sur cette courbe une épidémie de Covid 19 en 2020. C'est vraiment il n'y a absolument rien de notable en 2020 par rapport à toutes les autres années. Et vous voyez également que chaque année et chaque hiver en particulier, la mortalité augmente. Elle augmente à l'automne pour culminer pendant l'hiver et euh, se réduit pendant le printemps ce qui explique la, le, la diminution de mortalité après le premier confinement qui est dû non pas euh, au, au confinement mais à la baisse qui se produit de manière saisonnière chaque année depuis 1975 et il n'y a aucune raison qu'il en soit allé différemment en 2020 et de la même manière le, la hausse de la mortalité à l'automne n'est pas du mauvais comportement des français mais tout simplement à la hausse de mortalité saisonnière. Bon, chaque automne, culmine en hiver, depuis toujours. Ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Voilà alors euh, ceci pour démontrer donc que le Covid-19 euh, n'est pas un accident euh, statistique, c'est juste quelque chose de normal, statistiquement bien sûr. Enfin, évidemment, euh, ça n'enlève rien à la la gravité de chaque drame individuel, de chaque décès qui soit dû au Covid-19 ou autre chose. Et puis ça n'implique pas également que le Covid-19 n'existe pas. Simplement, il n'y a aucun impact significatif qui pourrait justifier des mesures exceptionnelles par rapport aux autres années. Donc voilà, vous pouvez vérifier ici par vous-même les chiffres que j'ai fournis. Je vous rappelle que voilà la série statistique est ici. Donc L'INSEE fournit ces chiffres mensuels annualisés, donc multipliés par 12. Je les ai ramenés à, aux chiffres mensualisés pour une meilleure compréhension. Donc Ce sont bien ces chiffres-là qui sont fournis par l'INSEE. Et ceux-là qui sont, qui sont euh, interprétés chez moi sur mon graphique. Je vais vous montrer la formule. Voilà, J'ai bien divisé par 12 et ce sur chaque cellule, hein. donc c'est voilà, là aussi, divisé par 12, donc il n'y a aucun trucement hein, sur les chiffres, sur les chiffres de l'INSEE officiel.